Écoutez-moi les petits amoureux de la vie, j'espère que vous allez bien, vous allez adorer, adorer ce deck, c'est un deck merveilleux, c'est un deck top légende, c'est tout simplement le Shaman Totem. Alors je vous avais proposé une version, mais il y a déjà euh, deux semaines de ça, pendant euh, l'avant-première, finalement avant que l'extension sorte, j'avais la possibilité euh, de jouer un petit peu en avance avec l'extension. Maintenant que l'extension est sortie depuis euh, maintenant euh, deux semaines, quelque chose comme ça, peut-être même plus que deux semaines... On a une méta qui commence à s'installer finalement, alors j'imagine qu'il devrait y avoir bientôt des nerfs, même s'il y en a eu euh, récemment en général, voilà à peu près 2-3 semaines après euh, le début d'une extension, on a une, une vague importante de nerfs. C'est vrai qu'il y a quand même peut-être un problème des cabloud, même s'il y a des counters comme le druide, etc. Voilà, en tout cas, on a une méta qui est saine, mais voilà, on peut quand même la retravailler. En tout cas, c'est pas le propos de cette vidéo, rassurez-vous, on va parler du chaman totem. Shaman totem c'est la liste la plus euh, la plus forte en chaman à l'heure actuelle. Hein. C'est vrai que chaman c'est. Euh, c'est pas la classe la plus dominante, s'il y avait euh, les chamans finalement surcharge mais pour le moment il n'y en a pas véritablement des bons euh, après on, avait, on a des chamans un peu contrôle, des choses comme ça, mais c'est pas dingo non plus, et finalement la meilleure liste de chamans, c'est le chaman totem, en plus c'est une liste qui a plein plein de win conditions euh, c'est une liste qui est explosive, il y a plein de value dans ce deck, vraiment c'est un deck qui est génial, c'est un deck qui est très fort contre druide accessoirement et druide on le voit de plus en plus justement parce que c'est le deck qui contre les DK de manière générale et c'est un deck qui est polyvalent. On a vraiment un deck qui est plaisir, polyvalent. Enfin euh, voilà, vraiment foncez, foncez, foncez. C'est un régal. Vous pouvez jouer ce deck-là une journée euh, non-stop et continuer à prendre du plaisir parce que justement, il y a... Autant de, de, comment dire, de games. Enfin, il y a autant de, comment dire, oui, il y a autant de games qui a de carte cartes dans ce deck, entre guillemets, parce que parfois on va jouer avec le grand œil, parfois on va jouer avec euh, les branchies en termes de win condition, parfois avec les fleuries sanguinaires, parfois avec des choses juste comme gigant totem, chose venues bas, parfois on va faire les combinaisons comme preuve totémique avec euh, totem ancré. Enfin voilà, il y a plein plein de choses. Bref, foncez, foncez, foncez si vous aimez Shaman. Franchement, ce deck-là vous, vous fera passer les légende les doigts dans le nez et en plus avec beaucoup de plaisir. Sur ce, je vous souhaite un délicieux, délicieux visionnage. Et c'est parti contre un droïde. Alors, il y a plein de droïdes dans la méta, mais en tout cas, euh... attendez. Je vais garder le totem ancré vu que j'ai la pièce. Euh, je pense que sans la pièce, je le garde aussi, mais peut-être que euh, je garde aussi le petit Sora 1 sans la pièce. Quoique non. Euh, oh bah écoutez je crois qu'on va totem ancré Alors euh, dans un autre matchup j'aurais pas gardé totem ancré Typiquement contre Paladin, contre les decks qui peuvent avoir du board euh, Mais finalement Druid en général il a quand même un peu du mal à gérer les créas Oh c'est gourmand ça Donc je pense qu'on va faire le totem T1 Bon un peu en mode no brain hein, mais bon c'est ça aussi hein, euh, C'est ça aussi Shaman Totem Il hein. y a de l'amour, il y a du beau jeu Mais il y a un petit peu du, du full face dans le visage de l'adversaire Oh oui c'est gourmand Euh... On va juste trade, non J'aime bien ça. Hey, bon, J'aime bien ça comme play. Euh, donc oui, euh, j'ai pas fini mon explication. Donc euh, oui Druid en général c'est plutôt euh, big, combo. Il euh, y a beaucoup de combos, soit c'est Meul, soit c'est... Enfin euh, Meul fatigue. Soit c'est euh, Tony. Soit c'est juste le tour explosif Par contre vous voyez il peut pas là il... Ouais. Ah c'est strong hein C'est strong qu'on lui propose Alors ça ça va être pas mal du tout Ouais ça me plaît bien là Là je suis en train de faire la sortie qu'on aime Plein plein de créa. Euh, lui il est obligé d'aller chercher ça C'est le paratonnerre absolu Et en même temps il se fait grignoter Il y a une furie sanguinaire pour lui dire Bam C'est l'image hein C'est vraiment il y, a la... <rire> il y a triple violence sur l'image hein. Ok Donc là on lâche pas On lâche pas les gars On lâche pas Ça Ça Ça on lâche pas On lâche pas On lâche pas Bim bam boum Pif paf pouf Comme on dit Sylvain Mirouf Bon bah là il peut partir hein en fait, ces aoe, elles sont assez, assez chères. Soit c'est le Pogoteur, soit c'est encore Pogoteur, c'est soit 8 mana, soit 10 avec l'avocat. Soit il euh, bah, y a Ozumat accessoirement, avec le, le lieu qui peut être pas mal. Absolument. Ah ouais, bah ça fait pas rire hein, quand ça sort comme ça, euh, avec la furie derrière. Euh, <rire> c'est beau. Hein. C'est beau, c'est beau. Hein. C'est vraiment un deck qui est, ouais, qui est cool. Parce qu'en vrai, un deck, ça reste un deck un peu quand même face. Hein qu'on se le dise, mais il y a tellement de synergie, c'est tellement juste. En fait, il y a comment dire, c'est presque triste pour le Chasseur Face parce qu'en fait, il y a un délit de faciès avec le Chasseur Face. C'est vraiment Chasseur Face. C'est en soi, c'est pas très différent d'un Chasseur Face. Mais c'est parce que là, c'est beau jeu. C'est, je sais pas, il a, il a la carte, comme on dit. Vous voyez, ce deck là, je sais pas, il a le l'approbation du public. Il en a pas le Chasseur Face. Bon, en vrai, la thématique totem elle est géniale aussi. Pour reconnaître. Je garde bande carnivore. C'est quand même exceptionnel comme carte. Okay. C'est quand même exceptionnel comme carte. Ça va marcher avec les totems ancrés. Ça enfin ça va marcher avec plein de choses. Avec la preuve totémique. Une erreur. Petite erreur. Il arrive bientôt. <rire> Ici on a la porte, ok. Oh. Je développe. Ah il va me le buter. Ok. Écoutez ça me plaît ça. On n'est même pas obligé de faire le totem ancré au prochain tour. Ça dépend ce qu'il nous fait. Enfin, en vrai, on peut Piranha, mais c'est vrai qu'on peut le faire euh, sur T4. Enfin, ça dépend. Ça dépend la draw. De... L'idée, c'est quand même d'agresser de... un peu. Hein, donc, il faut pas non plus juste jouer euh, avec une synergie. Je sais pas. Moi, j'ai envie d'attendre, mais. Bon bah, ça c'est quand même pas mal parce que Peut-être on le joue juste pour faire un trade Dans la 1-2 Je crois qu'on va en jouer un En fait le truc c'est que pour le prochain tour Je suis sûr de faire totem double piranha Ça c'est quand même assez prise de tête Ah. Euh, ça peut être objection Ça peut être des trucs chiants Je pense qu'on doit quand même jouer. Ah! quand même vraiment fort. Hein. Bon, on n'a pas l'info. Euh, barrière de glace, contre-sort ou. Vraiment contre-sort, mais en fait, la barrière est très. Bon, en tout cas, ce sera. Pardon le visage vengeur Ça c'est quand même vraiment fort dans le match enfin, Dans ce, cette situation c'est quand même excellent Ah c'est le contre-sort. Ouais là on a quand même un board de fou. Hein. Là on a quand même un board euh, qui est méga méga sexy. Compliqué pour lui. Hein. C'est un board qui est très très très très complexe à gérer. Hein. D'ailleurs il le gère pas. Hein. D'ailleurs il ne le gère pas. Ouais. Totem. Je pas trade hein, franchement. Hein. Je vais juste grignoter, je vais up au prochain tour. Je pense qu'il faut bourriner pour éviter le one target. Parce qu'en vrai, il peut quand même faire euh, one target, one target en termes d'anti-bet. Là on l'oblige vraiment à avoir une AOE et quand bien même. Oui, ouais, Alibi. C'est con mais Alibi ça permet de grignoter encore avec les, ch les choses venues d'en bas. En fait, c'est bien de l'avoir agressé tôt parce que là en vrai il allait gagner sinon. Parce que je pense que c'est un deck euh, freeze, enfin burst. Ouais, je pense que c'est un deck burst et, euh, et qu'en en fait souvent il va faire... Euh, J'avais fait ça pendant l'avant-première, c'est vrai que ce deck là on l'a pas revu pour le moment mais je pense qu'il va arriver. Où il joue... Euh... Ouais. Ah non c'est un jeu de lumière. Okay. Ouais, bon compte nous ça allait être trop complexe. Hein. Ouais, là c'était vraiment euh, nos matchs total. Bon, c'est vraiment un deck bizarre hein, en face. Enfin, c'est un deck qui peut exister. Hein. Je pense que euh, le DJ Milouz, Alibi et derrière Pyro Pyro Pyro, pyro c'est pas mal dans la méta. Le problème, c'est comment t'arrives à ce setup Est-ce que. Ouais, est-ce que tu gagnes même contre un druide par exemple qui gagne beaucoup d'armure C'est ça le problème. Enfin, le fameux druide. Par contre, on n'a pas la pièce, donc c'est pas sûr de le garder. Je suis pas sûr de le garder. Je pense qu'on va quand même le garder. C'est vraiment très fort avec notre deck. On va Burin, T2. Et T3, on fera Totem, Acolyte. La meilleure draw ici, ce serait bande Carnivore ou Guide. Bah, Guide serait exceptionnel. Créalite. Ok. Bah, c'est très bien, ça. C'est excellent. Ouais, on a une belle sortie, là. On a une belle sortie. Ah, ça c'est très fort. Il va falloir le détruire quand même. Ah le deuxième. Bon, en vrai l'armure c'est moins chiant que l'attaque. En vrai, l'armure, c'est moins chiant que l'attaque. Le tauntor était exceptionnel. Ça protégeait vraiment la 05. Bon, la 05 est quand même bien protégée, mais... Alors, si la griffure, par exemple, il la tue. Enfin, griffe. Ah, le, le crée derrière et tout, euh, ouais. Là, c'est déjà fort, hein. Vous voyez, on a un T3 qui est quand même fort. On a des synergies et tout. Ah, il a la griffure. Sans, la, sans avec le tone c'était bon. Bon, on reste bien, on reste bien. Ok. Ouais, là c'est trop dur pour lui. Il hein. y a trop de créa tout le temps. C'est tout ce qu'on n'aime pas Druid, c'est les créas, plein de créas. Druid, il aime bien les monocréas. En fait, la monocréa, il peut la regarder, il peut dire bon, bah, je génère de l'armure. Le problème, c'est qu'en général, quand il y a plein de créas comme ça, bah, il y a soit un créalite, soit une, une furie sanguinaire, soit un branchi pourri. Enfin, vous voyez, il y a toujours un truc qui va sticker avec, quoi. Tu joues pas plein de créas sans rien. Enfin, plein de petites créas sans rien. Alors, vous allez me dire ouais, mais le, le paladin pur, il fait un peu ça. En fait, le paladin pur, il joue plein de petites créas et ensuite la combo. La combo Comtesse. Et en fait, s'il n'y avait pas la combo Comtesse, ce serait un deck tout pourri. C'est pas la d'impure, ça existe toujours. mais Enfin, ça a toujours plus ou moins existé, mais c'était pourri avant. Bon, ce sera Totem, hein. je regarde ce que c'est ça, mais... Après, on peut prendre... Ou oh, le grand œil qui voit tout. Hop, oh, oh, hop, oh, oh, hop, oh. hop, hop. Oh là là, le grand œil qui voit tout, plus un plus un à tous les autres totems. C'est vous, monsieur, monsieur Frodon Ah non, non je me suis trompé. <rire> ok. Bon. Je ne peux pas toujours gagner. Ça c'est vrai. Par contre, on peut toujours perdre. Il <rire> y a des gens, qui perdent tout le temps. Mais c'est la malchance a priori. C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils ont pas de chance au jeu, au jeu. Ils le disent, hein, ça doit être vrai. <rire> j'ai pas de chance au jeu. Cette phrase, euh, <rire> elle m'a toujours rendu dingo. J'ai pas de chance au jeu. Mais c'est-à-dire, t'as pas de chance au jeu. Bah, j'ai jamais de chance au jeu. D'accord. Jamais. D'accord, ok. Alors, c'est pas le niveau de jeu. Non, j'ai jamais de chance. Ah, d'accord. Ah bah, écoute, Bonne progression. Druid c'est très très présent en ce moment parce que justement c'est très très fort contre les, les déca la visite On va le faire T1. Comme ça on peut enseigner sur le totem langue de feu. Il me paraît vraiment al dente. On va le trade. Là on a vraiment la sortie de 2014 quoi. Il oh, n'y avait pas Guide en 2014. Mais Guide est arrivé assez vite dans le jeu hein, si je dis pas de conneries. Non peut-être pas assez vite. Mais en tout cas, il y avait ça au début. Ça c'était 03, 3 non pour deux. Enfin, ça c'est 02. comment ça se fait que les totems. <rire> il y a eu un nerf des totems à un moment. Ça a choqué personne, j'ai l'impression. Ah Griffur c'est fort. Griffur c'est fort. Faut reconnaître. Pas mal, beau tour. Après il a claqué la pièce pour piocher deux. je sais pas si ça a du sens mais why not. Ouais, bon, je suis Oula, avec vous. pardon. Ouais, bon, je suis avec vous. En vrai j'aurais presque pu booster lui mais franchement je le vois vraiment pas faire pouvoir dans la 3. Hein. Autant garder ce, ce truc là. La groovy. Donc, les cartes, on va plutôt les jouer à gauche. Les totems arriveront à droite. Ah, bah, ça sera là. Ah oh, j'ai un play. C'est. Trade comme ça. Face comme ça. L'ancrer ici. Lui, pourquoi dans cet ordre Parce que si jamais il a envie d'envoyer sa tête dans l'ancré, bah au moins il prend les dégâts du, du totem langue de feu, sachant que lui, il ira jamais le chercher. Je pense qu'il va envoyer la tête dans l'ancré. Ah, waouh, une sacrée sortie. Il a un peu tout là. Là, ça peut être compliqué parce que sa, sa curve, elle est vraiment patate. Je pense qu'on va à 8-8 maintenant ou on attend On peut presque attendre hein. Là, on met quand même... Ouais. Non. Non, 8-8 maintenant. En fait en termes de, voyez, de finesse, il vaut mieux faire double amalgame comme ça lui il coûte, à, il coûte 3 mana au prochain tour et au prochain tour au limite je peux le jouer à 0. Sauf que je perds 8. En fait je perds pas 8 parce qu'il y aurait 2 amalgames. Mais je perds 4. Et je pense que là j'ai vraiment envie de bourriner. Je pense qu'il faut pas que la game dure trop sinon je vais perdre. Oh le hippie. Il fait vraiment une belle sortie parce qu'à chaque tour il a quand même des, des choses. Là le tour où il aurait pu avoir un tour un peu vide à base de nourriche rien. Bah il a quand même du board. Bon ça c'est très fort. Ah, j'ai beaucoup joué de totem après. Non remarque j'ai joué des amalgames. Non non je dis une bêtise. Waouh. Wow. En blague, on est sur un truc qui rigole pas là. Je vais value là dedans ou je vais full face Non je vais full face. Waouh. Wow. En vrai j'ai joué quoi j'ai joué 3 races hein. Ouais c'est ça De toute façon c'est marqué dessus C'est pas mal un 3 C'est un Siamat hein. Ça c'est Siamat Sauf que c'est Siamat euh... Dans Siamat tu t'avais un choix de 2 Par contre il n'y avait pas poison dans Siamat Mais en gros tu choisissais Fury des vents Bouclier divin Ruée Provocation Attends, Je j'ai aussi c'est 2 sur 4 Sur Siamat Mais c'était pareil pour 7-6-6 Là tu choisis pas C'est clairement meilleur que Siamat C'est vrai que c'était tentant de faire erreur avant mais... Oh waouh! C'est vrai que ça peut avoir camouflage aussi, j'ai oublié. Ça peut avoir camouflage, donc le truc il peut avoir camouflage furie des vents. <rire> ça fait pas rire hein Voilà, il fallait aller face, je pense. En vrai, si j'ai pas ce, cette créa là, c'est-à-dire si cette créa, c'est pas un camouflage, je pense que je peux peut-être essayer de gagner à la value. Et je fais un trade 2-3 dans 4-1 pour protéger un peu ma 8-8. Mais je pense que là, euh... non. Ah. Curie des vents, mais il a pas Boubou Divin. En vrai, on peut presque se faire ça. C'est hein. un peu bizarre, mais... Vous voyez, un play euh, où on se dit ça, franchement, c'est vraiment relou. Pour lui. Donc un play un peu contrôle. 8 mana, il fait quoi avec 8 mana c'est Druid, hein. Druide, il a besoin de... On se souvient du guff. Hein. Druide, il a besoin de beaucoup de mana. Hein. Sachant qu'il n'y a plus écaille d'Onyxia. S'il fait le Pogoteur, il peut vite s'écraser dans mes créas. 7-6. Enfin, dans mes poisons. Ouais, j'aimais bien ce play. J'étais parti pour aller face, mais finalement, il était suffisamment haut en point de vie pour me dire que je pouvais passer... Ouais, ouais le Pogoteur, il peut vite s'écraser. Hein. Après, il peut aussi tout raser. Donc ça... Ouais. Quel risque. Voilà, il a vraiment pas eu de chance, mais le risque Ah non je pensais qu'il avait euh, La furie des vents Bah my bad Il fait de la musique à chaque fois Ça va vite être chiant Ouais là cette game elle s'est jouée différemment Vous voyez il a eu un early très très fort Et on a joué sur le côté un peu lourd Bon les amalgames ont carry hein. Enfin les, les amalgames qui ont donné les, les, les autres amalgames J'avoue que c'était bien bien stupide Et on a plein de cartes, vous voyez, on a les amalgames en termes de value, on a les furies sanguinaires qui, qui tuent tout de suite, on a gr le grand oeil qui voit tout, on a euh, Créalite. Enfin, en fait, euh, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Enfin, beaucoup de choses euh, qui vont faire que notre board il passe de euh, mignon à euh, destructeur quoi. J'ai pas trop envie de garder savoir en main. Je pense que c'est un truc qu'on a envie de top topdecker, savoir Ancestral, mais c'est pas un truc qu'on a envie de faire T2 comme ça. J'ai vraiment une curve très basse, j'ai vraiment des cartes excellentes. Enfin c'est pas comme si j'avais un deck avec une carte clé d'ailleurs. Si je dois dire quelle est la carte clé du deck, il y en a pas. Franchement c'est con mais c'est ça aussi la force d'un grand, de grand deck. C'est qu'il n'y a pas de carte clé, c'est genre que des, des cartes excellentes. Le deck vraiment il est à son premium de puissance. Hein. Ah l'œuf, c'est chiant. Je pas trop. Je pense que je vais double erreur. Comme ça, je peux totem langue de feu derrière. Je vais aller chercher cet œuf tout de suite. Je crois que je vais tuer l'œuf. Hein. Je sais pas. Ouais, je suis un peu emmerdé là, mais bon. Cette sortie elle est chiante Pas mal ça, ça c'est rigolo hein. bon, ça c'est très très cool Le problème c'est que j'ai peur qu'il value 4-3 dans 2-3 À oh, sa place, je fais 4-3 dans 2-3, 3-2 dans 1-3. Ça c'est fort. C'est cool ça. Ouais, je pense qu'on a perdu. Je pense qu'on perd sur notre early game. L'œuf plus 3-2. Et ouais, il aurait fallu une arme, un guide. Un... C'était assez trop assez lent ce qu'on a fait. Ouais, je pense qu'on a perdu là. C'est dommage. Mais bon, après, on peut pas non plus gagner 100% des... des decks. Hein, mais c'est un match-up qui est plutôt bon parce qu'on a un early plus bas. Mais là, vraiment, on s'est fait écraser. Il a rien à dire. C'est hyper propre. Non, il faut partir. GG, rien à dire. GG, GG. Ouais, je pense que double 1-3, ça reste correct. 1-3 avec... Ou alors, je fais une 1-3. Ensuite, je joue le 0-3. Je trade dans le non-œuf. Je laisse l'œuf 0-3. Il peut peut-être pas activer l'œuf. Bon, de toute façon, il avait le lieu. Mais quand bien même, on va dire qu'il n'active pas l'œuf. Derrière, je garde ma pièce. Donc, je peux pièce créalite. Il y a peut-être moyen de ne pas perdre ce match aussi rapidement, on va dire. Normalement, il a pas beaucoup de T2 dans son deck. C'est pour ça que c'était intéressant, je trouve, de, de faire ce, ce play-là. Mais malheureusement, là, il y a eu un T2. Ça se garde, ça. J'ai presque envie de tout garder, là. J'ai quand même envie de tout garder, là. L'angle de feu, faut le garder dans ce match, quand même. faut agresser. Hein. Le voleur, il joue... Euh... Il joue Miracle, donc... Euh... On laisse le, le, le, le, le, si on lui laisse du temps, il va nous, nous éclater. D'ailleurs, on peut presque faire erreur pièce ça. Après, l'imprégnation 3 totems, ça se fait vite. Hein. Ah. On va faire ça. Ah, Ça se fait super vite, l'imprégnation 3 totems. il peut pas aller le chercher Ah ouais Terme complexe Le totem ancré Il est magnifique ce totem ancré En plus il a des petits bulots sur lui enfin, Des petits, petits euh... Je sais pas ce que c'est un bulot C'est des... des conneries quoi <rire> Il a des petites conneries sur lui Ouais ça c'est bien hein, qu'il fasse ça parce que derrière il a pas grand chose à faire hein. Aussi bien il fait juste ça à toi de jouer Ouais ou juste sa porte Mais voyez on a cassé quand même deux cartes importantes En fait c'est vraiment pas si grave Je pense que j'ai envie de jouer ça hein. non. Ouais c'est vraiment pas mal qu'il ait lâché ça Le cimetière Parce que là on va bourrer. Là il faut y aller. Et là prochain tour on a le tour. Le tour très très gros tour 4. Ouais vraiment le match d'avant euh, peut-être j'ai fait une connerie. C'était pas évident. À... Enfin, après sa sortie était très très belle. Hein. Mais c'est vrai qu'on s'est vraiment fait rouler dessus. Il y a peut-être moyen de prendre une curve plus lente. Et moins fragile parce que là en fait on a pris une curve très agressive et en fait on s'est totalement fait à value. sur juste deux trades à la con. Donc peut-être on peut prendre une, une sortie un peu plus lente, essayer de créer à T3. Il y a moyen, en vrai il y a moyen que si je rejoue le match je fais peut-être ça. Je fais juste un 3 t 1 C'est le hipster lui. Carte excellente. Tu parais que certains disent que c'est la meilleure carte de l'extension. Enfin une des meilleures cartes de l'extension. Oui. Ouais tripster pour dire ça je pense Ouais prochain tour je vais pouvoir tout faire La question c'est est-ce que je vais pouvoir jouer la preuve ça m'étonnerait vous voyez sur T4 il a pas pu activer les cimetières hein Bon, le grand oeil qui voit à tout. C'est peut-être trop de grand oeil qui voit à tout. En même temps c'est tellement dingue. Ah, attendez. On va Value. Hein. On va Value. Ouais, c'est peut-être un peu grid, mais en vrai j'aime tellement cette carte et et, et je pense que c'est un match qui peut un peu se jouer à la value dans le sens où, même si c'est un miracle, il doit quand même gérer mon board. Et gérer mon board ça va lui demander des ressources. Et ces ressources, bah elles sont un peu limitées. Waouh. Je compte pas mais y'a pas besoin hein. En fait, Fury, vous voyez 6 créa, vous faites 3 x 6, 18. Donc là, c'était sûr que je gagnais. Comptez comme ça, la Fury sanguinaire. Comptez pas carte par carte. Vous dites pas, bon, cette carte, elle est à 5 de puissance. Donc avec Fury, elle est à 8. Vous faites juste votre Fury. C'est comme une, une boule de feu quoi ou une pyro. Ça, ça vous facilite le, le calcul dans certaines situations. Voilà bon, c'était facile. Mais parfois, il y a des situations où ça va être vraiment en ric -rac. Vous devez considérer les trades, vous devez... En fait, comme ça, vous comptez tout de suite et si jamais vous n'avez pas l'étal, bah vous pouvez dire, ok, maintenant j'ai du temps pour réfléchir à qu'est-ce que je fais comme trade, finalement. Dans ce match-up, je pas envie de prendre Langue de Feu. Je crois que dans ce match-up, j'ai pas envie de prendre langue de feu parce qu'il euh, a des ruées. Pour le coup, je cherche pas à agresser l'adversaire, je la cherche plus à prendre le board. Ah non, une version peut-être contrôle. A priori, enfin, c'est sûr même. Mais... Ça peut être intéressant. Donc, pas mal d'AOE chez lui, pas mal de petites cartes chiantes, de petits anti-bêtes. On va garder la pièce. Qu'on va T2 burin et T3, on fera totem, pièce et plein de piranhas. Ouais, je peux même attaquer, vu hein. qu'on on vient de topdecker la preuve. Bon, ça a du sens. Puis accessoirement, on a quand même chose venu d'en bas, donc c'est s'il faut attaquer. Euh, ouais, prochain tour, on fera ça. J'aime bien ce play, c'est très très agressif. À relique. Bon, en vrai, on a des trades. Hein très très bien juste trade hein. Oh ça fait un peu chier mais... Ouais c'est un... un peu relou. Mais ça reste cool hein. Je pense qu'il fallait trade. Il avait quand même un bon early. Bon, il tue ça. On a notre preuve. C'est bien. Là on peut remettre le board. Ah, il a des A.O.E. Ah Gigantotem c'est pas mal. faut juste avoir à la place quand même hein donc faut pas faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas Techniquement euh... De toute façon, ce sera ça. Ça et ça. Hein. Ouais. Un joli T5. J'ai l'amalgame en value. C'est important. Oh là là. Non, heureusement qu'on a les petits totems. Hein. Ils prennent les dégâts. Hein. Je pense qu'on a perdu. Il fait une sortie qui est trop belle. Il fait une sortie. Enfin. Oh là là. T'arrêtes pas. Hein. C'est dingo. Hein. Fury. Non. Le grand œil qui voit tout. On va être obligé de trade. Hein. On va jouer à la value. On va essayer en tout cas. On va essayer de jouer à la value. Ouais, ça va être très, très, très, très complexe. Je pense que cette sortie, elle est trop magnifique. Elle est vraiment magnifique, sa sortie. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux, c'est impossible. J'ai beaucoup joué le deck, en tout cas, la version relique. Elle est incroyable, sa sortie. Sur un T5, il a joué un peu toutes ses meilleures cartes. Dans l'ordre, machin et tout. Pour pas cher, il a géré... En fait, le problème, c'est qu'il a eu les deux reliques de l'extinction et il a pas chopé mes, mes, mes petits totems avec. C'est ça aussi. Hein. Je pense que cette gamme-là... Euh, après, on n'a pas On n'a pas perdu. Hein nous on fait quand même une sortie qui est très belle aussi hein. ne pas l'oublier ah ça c'est chiant par contre par contre euh, il est chiant par contre il est chiant Là euh, je vois pas, les, les meilleurs draws ce serait Savoir Ancestral. Genre une draw qui me permet d'avancer dans mon deck. Mais franchement... Euh... Ouais, Dame Seno, il rase le board. Je vais faire ça et Fury. Pas mal ça, mais. Enfin, si, c'est pas mal. C'est comme on peut. Hein. Euh, ça fait mal au cœur, mais. Ouais, on avait. Il y, y avait vraiment moyen. Franchement, no notre sortie, elle est excellente, mais. Deck d'AOE. Bon, les deck d'AOE, on sait que ça va être chiant. Et en plus. Euh... Ouais, là, il fait. Et après, il faut faire attention pour lui. Là, vous voyez, si je suis à sa place, et si vous êtes à sa place, il faut pas se dire... Ah putain, le deck est trop fort. Bon, le deck est très fort. Mais là, sa sortie, elle est tellement belle que, en vrai, il peut gagner tous les... Là, il n'y a pas de match-up qui compte, vous voyez. Les match-up, c'est quand il y a des match quand il y a des decks polarisés. Là, c'est... Comment dire Ah, bon, il y a moyen, hein, peut-être. Hein. On va se battre, hein. C'est beau d'y croire. Hein. <rire> c'est un peu naïf, mais c'est beau d'y croire. Mais voilà. Là, il a une sortie qui est trop. Après, c'est un deck qui est un peu. C'est un deck de synergie. Il y a des synergies entre les cartes. Et là, il a eu à chaque fois ses belles synergies. Donc, il euh... faut jamais s'enflammer, quoi, dans ce cas-là. C'est facile de s'enflammer. On gagne une game comme nous. Hein. Nous aussi, on a un deck qui est très explosif. Donc, on a la possibilité de faire des sorties tellement fortes qu'on battrait tous les decks. Là, on prend beaucoup, mais il a pas l'étal, hein, je crois. Ouais, vous voyez, il a, pioché, il a pioché son deck hyper rapidement. Hein. Vous ne pouvez pas, oh, on n'a pas de taunt encore, si on avait un petit taunt. Non, il n'y avait rien à faire. Hein. Il a pioché ouais, il a pioché son deck euh, tour 10. Il a à chaque fois détruit notre terrain. C'est une belle partie. De guerre. Ça peut aller faille, ça. Ah IBM. Ah waouh. C'est une perte de temps, non? IBM, waouh. On marque ses... on la mute hein, lui, ouais. Bon là pour le coup, je pense qu'il arrivera jamais à comprendre son enfin il arrivera jamais à comprendre que sa sortie elle était excellente. Et il va à l'encontre de grandes déconvenues, je pense. Parce qu'il peut très bien enchaîner deux, deux sorties moyennes contre des matchups un peu complexes, perdre et se dire, putain mais j'ai vraiment pas de chance, mon deck il est fou, euh, j'ai roulé sur un chaman de totem. Donc faire attention, essayez toujours d'analyser vos games plus dans les victoires que dans les défaites, parce que dans les défaites on analyse logique, on est des joueurs de cartes, donc on va forcément analyser notre défaite, alors que les victoires en général bah, on, elles passent comme ça quoi. Je vais garder gigant totem quand j'ai Burin. Surtout que là je me gagne deux autres cartes. Ce qui me permet de récupérer peut-être une preuve totémique. Ce sera très fort avec le totem. Ça va vite ça. Ça va quand même assez vite. Surtout dans des matchups comme ça. Où il faut des grosses créas. C'est ça aussi l'idée. C'est que c'est des matchs où, où juste mettre plein de boards. Non c'est mieux, ah remarque, remarquez pardon, j'ai envie de récupérer des totems Le problème c'est que ça c'est un tout Et un multi donc j'ai pas envie de récupérer un multi avec mon amalgame Je veux le grand œil. Et ma torch Relou Relou le gars C'est rigolo ça C'est loin d'être mauvais hein. Et c'est ça Ah oh, c'est loin d'être mauvais ce truc là Il restera toujours sur la OE. Là, on fait la. On... Limite, je peux. Non. On va faire le gigantotem et ensuite on fera la furie. Bon, c'était un peu vénère, mais. Je pense que dans tous les cas, j'aurais jamais fait une furie T4. Certain. Ah, il y a ça. Bon, on, va... on va sûrement juste faire. Euh... Vous pouvez pas Tape là. On va faire un petit value. Et on va tout dans le visage. Et là on prend notre petit PV. Ça c'est chiant. Ça c'est chiant. Bon. Là on a ce joli trade. Et là on va fury au prochain tour en espérant avoir l'étal Ouais Bon On est un peu en mode Mais il a pas... ouais crognom, ça c'est cro... chiant quand même crognom Ça reste chiant, je pense qu'on va quand même fury Là on va lui mettre quand même une tartinette on va sûrement prendre une AoE derrière. Bon, ah. oh, il se fait quand même un peu taper. Hein. <rire> J'aime bien parce que lui il reste, en... il reste encore en vie. Ouais. Ah non, je crois que c'est l'AoE. Enfin, ça c'est une bonne nouvelle. Bah, il peut choper là-haut, eux, mais... Radéloyal. Hasta luego. Très bien. On est très très bien. Crealite. Crealite, ça marche aussi. Euh... Ok. Bon, ce sera sûrement Crealite. On va value là-dessus. J'ai pas besoin de rajouter du board. Alors j'ai déjà un board qui fait win. Ah non, parce qu'il peut faire là-haut. Où... Ah non, parce qu'il a le pouvoir. Non, c'est ça. Ouais. On savait que ça allait être compliqué à un moment donné. Hein. On savait que ça allait être compliqué. Ouais. Des, euh, les AOE relous. Dommage, on n'était pas loin. En fait, ce qui nous a manqué, c'est un branchi pourri. Mettre la Mokani, évidemment. Euh, un, un bon amalgame. Un, enfin, un meilleur amalgame, du moins. Et euh, Mais... On était pas loin, on était pas loin. Mais bon, deck d'AOE, donc vous voyez, on est, on est quand même défavorable contre les decks d'AOE. Quels qu'ils soient. Ouais. J'ai, j'ai, j'ai. J'ai, j'ai, j'ai. Ah, dommage. Mais bon. Ce qui est bien, c'est qu'on enchaîne plein de games avec ce deck. Et c'est assez agréable. Parce qu'en fait, vous allez monter vite le ladder. C'est des decks où vous allez avoir en moyenne entre 50 et 60% de win rate. Euh, avant légende, vous passez, euh, vous montez facile à, à 55-60. Sans broncher. Même les match ups compliqués, vous allez être à entre 45 et 50%. Sachant que les très bons match -up, comme les druides et tout, vous êtes vite à 65-70. Donc euh, vraiment, vous avez un deck, euh, franchement, en 5 heures, vous passez légende. Bah, si vous êtes dans des, bonnes, dans des bons étoiles bonus et tout, là, en 5 heures, vous passez légende avec ça. Je pense même... On passe plus vite Légende avec un deck comme ça qu'avec DK Blood. Qui est à l'heure actuelle le meilleur deck du jeu. Un des meilleurs decks parce qu'en vrai il y a Elidan qui revient bien. On a une main qui est pour ave. Par contre c'est un bon matchup vu qu'il joue 30 PV. Ouais. Et on a quand même une main qui est pour Av. N'empêche pas. Vous ne pouvez pas m'échapper. Ouais, on fait vraiment rien. On est réactif plus que proactif et c'est pas ce qu'on veut. Pas du tout ce qu'on veut. Mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Vous ne pouvez pas Franchement, je me demande s'il faut pas juste créer Alite. On a quand même à... Non, on va quand même devoir gérer le board. parce que gérer le board. Vous ne pouvez pas m'échapper. Ouais, je chante au sang. Je Après euh, on a Prochain tour On a un tour exceptionnel Avec la preuve totémique Les gigants totems et tout Donc là on a on... En fait on compote On met en place un setup un peu combo Le problème c'est qu'on se fait quand même agresser Une hein. de rien Oh waouh. Oh ça c'est vraiment fort Ça c'est quand même vraiment vraiment fort Ce tour là il est fou hein. Ouais ce tour là il est fou hein. Ce tour là il nous met vraiment pas mal. Surtout qu'il nous met bien sur son tour 5 avec la pièce. Donc il peut pas vraiment raser le board. Et là on a une furie sanguinaire qui donnerait presque l'étal. Hein. En vrai, on va regarder mais. Ah non. Pour le coup on aura pas l'étal avec la furie. On va devoir contrôler le board. Ouais, bon, c'est bien, il s'est bien défendu, hein, pour ce tour. Ça fait peur de faire ça. Je pense que c'est quand même le play en vrai. Même ça paraît un peu fou. faut tout trade hein, par contre. Donc là on a gagné s'il a pas le sort de givre. Ah frappe Non c'était un cadeau. Hein. J'allais dire elle était dans son deck. Ouais il a le sort de givre. Donc on peut perdre. Quel risque on l'a pris, hein, le risque. De toute façon, on n'avait pas le choix. Enfin, je dis c'est le risque, mais en vrai, on n'avait pas le choix. Ok, ça c'est bien, c'est un taunt. Et là, s'il a pas le deuxième, il a perdu, hein, c'est con. Mais à moins qu'il me tue maintenant, mais je pense que c'est pas évident de me tuer. Par contre, s'il a le deuxième, euh, bon, c'est un chatard. Mais ça veut dire qu'on va gagner plus souvent qu'on va perdre ici. Ouais, était une... Ça c'est une game intéressante, hein. quel que soit le résultat, je trouve que cette game est hyper hyper intéressante Et vous et voyez ça montre un pan un... Un... Un de jeu qu'on n'avait pas fait avant en fait on avait pas propo... Que j'avais pas proposé avant qui est le, le côté un peu combo presse du deck bon, on va... bon là on a vraiment fait un setup de fou avec le totem ancré en top deck en plus Mais c'est vrai que c'était vraiment pas mal hein. On a proposé un board dingo d'un coup Dégivrage, ça fait piocher des givrages, hein. ouais. C'est-à-dire qu'il a perdu. Enfin, lui, il sait pas qu'il a perdu, mais il se dit, je vais prendre une tartine, quoi. En vrai, presque sans Fury, il est mort. Hein. Là, il y a 10, 20, 29. Et sans Fury, il y a 29. C'est vrai Sans Fury, il y a 29. Il aurait pu tenter, non Peut-être. Moi, moins que j'ai mal compté, mais... On va s'arrêter là. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé à mieux comprendre euh, le deck. Et puis aussi, c'est un deck qu'on voit assez peu, voire pas. Mais bah en fait, dès qu'on fouille sur internet, on voit qu'il y a quand même plein de listes qui font des petits top légendes euh, en shaman totem. Et voilà, il n'y a pas que les decks, les 3-4 meilleurs decks du jeu. Et en fait, il faut jouer. En fait, vous jouez n'importe quel deck à partir du moment où il est viable et qu'il a des bonnes cartes et des bonnes combinaisons. Et pas des matchups polarisés, mais c'est le cas avec ce deck. Et en fait, à partir du moment où vous le maîtrisez bien, bah vous allez tout simplement avoir un deck qui vous fait passer les légende et qui, ah, et en plus, vous fait prendre du plaisir si jamais vous n'avez vous pas forcément envie de jouer les 2-3 meilleurs decks du jeu. En tout cas, voilà. Merci à tous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde